Juliard, bonjour. Donc, euh, nous avons appris que tu avais remonté une cellule d'entreprise euh, dans une entreprise d'à peu près 200 salariés dans l'agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez remonté cette cellule d'entreprise Oui, alors bonjour. Euh, donc, euh, moi, je suis secrétaire à l'Orga de la section Oswald-Calvetti dans le Vaucluse. Euh, alors, on a réussi à remonter une cellule euh, dans une entreprise euh, de 200 salariés de l'agroalimentaire. Donc, euh, c'est un travail de 8 ans. Euh, un travail assez acharné, euh, ça s'inscrit dans le congrès pour le parti mais ça s'inscrit aussi dans un désir des, des ouvriers de se structurer pour, euh, pour pouvoir ben, euh, avancer ensemble euh, parce qu'aujourd'hui euh, les problèmes euh, que la, la, la société, le système capitaliste sont en train d'amener de, de plus en plus euh, sont, deviennent vraiment une, une grande préoccupation pour, euh, pour la plupart des ouvriers. Et euh, nous, on a réussi à remonter cette cellule en touchant vraiment des, des, des, des questions de classe, des questions sociales, la question du salaire et aussi ben, en travail commun avec la CGT. Donc cette cellule ben, sur 200 salariés, elle est de 5 personnes. C'est une cellule de l'agroalimentaire, là où les salaires sont les plus bas, où les conditions sont les plus dures et où les directions sont extrêmement... presque violentes, je pourrais dire. Et donc du coup, c'est un petit peu quelque chose d'historique pour le parti. Euh, dans le Vaucluse, euh, sachant que c'est un parti qui est où la droite est très forte et où on a vraiment besoin du Parti communiste pour soutenir les salariés, pour réfléchir à construire une nouvelle société et même porter le projet d'un nouveau monde. Ce monde-là, c'est le socialisme. Merci. Bah top